Salut, c'est Nick Carraway, euh, un jeu concours aujourd'hui, une petite vidéo spéciale pour mes 100 abonnés. Quand j'ai eu mes 100 abonnés, j'étais super content. Je me suis dit que j'avais réalisé quelque chose comme ça. Et puis après, tout compte fait, quand j'y ai réfléchi, je me suis dit non on va relativiser, tu as plutôt réussi à faire ça. Et donc aujourd'hui pour les 100 abonnés, je me suis dit on va faire un petit concours, on va faire gagner des bouquins. Je fais une petite balade et je vous présente au fur et à mesure les bouquins et les façons de les gagner. C'est parti Alors le concours donc il est euh, possible d'y participer jusqu'au 9 juillet. Euh, donc euh, tout le monde peut, peut y jouer sauf euh, quelques personnes qui sont exclues euh, en raison de deux lois euh, de moralisation booktubique Il ne faut jamais avoir euh, vécu sous le même toit que moi Donc si vous avez passé euh, une seule nuit euh, dans ma maison ou si, euh, si vous m'avez hébergé euh, Je ne peux pas pour des raisons morales vous faire gagner Et ensuite euh, ne pas avoir de grands-parents en commun avec moi euh, donc euh, si, vous avez, euh, si vous êtes un cousin, si vous êtes un oncle, une tante, je ne sais quoi Malheureusement vous ne pourrez pas euh, participer Sinon c'est ouvert à toute autre personne Allez, maintenant on va regarder ce qu'on peut gagner Alors le premier bouquin qu'on peut gagner aujourd'hui euh, C'est euh, un bouquin qui s'appelle Indian Creek de Pete Fromm Édité chez Galmeister Un roman vécu qui se passe euh, en pleine euh, montagne euh, des rocheuses Un type euh, esselé dans la neige et dans les commentaires, que, enfin dans, le, dans le menu déroulant, vous verrez un petit lien qui vous explique très bien ce que c'est ce bouquin. Sinon, vous serez peut-être tenté par Lucia Echebarria, Un miracle en équilibre. C'est l'histoire d'une grossesse, une simple grossesse qu'explique qu le personnage que, que Lucia Echebarria a mis en situation. Mais ce qui est vraiment génial, c'est qu'elle a un trait très féroce. Elle a un côté féministe, mais pas du tout habituel. Donc ça, ce sera peut-être l'un des livres que vous aurez envie de gagner. Peut-être votre choix se portera sur l'un de mes auteurs préférés, Tonino Benacquista. J'en ai déjà fait un petit booktube il n'y a pas longtemps. Et donc, je vous propose non pas un, mais deux livres à gagner d'un coup. Je vous propose Malavita et je vous propose Malavita encore. Alors votre choix, il va peut-être se porter sur la soif primordiale de Pablo de Santis, une histoire de vampire, mais dans le Buenos Aires des euh, années 50. Et un truc assez sympa, j'ai trouvé, c'est que, euh, puisqu'on est immortel, on a tout le temps pour lire et du coup pour s'intéresser au monde des livres. Peut-être votre choix va-t-il se porter vers euh, une autre proposition, foi de la, foi de la rouille, pardon L'étrange affaire du pantalon de Dasukin, dont j'ai parlé euh, très, euh, très simplement en deux minutes dans un sur le pouce, une autre vidéo, euh, que je mets dans le menu déroulant, une fois de plus. Euh, là, c'est du cocasse, c'est des nouvelles très rigolotes, et c'est un auteur maroco-néerlandais. Alors, comment gagner un livre Il y a trois façons, trois façons très simples. Vous me laissez un commentaire gentil, ci-dessous. Ce que vous voulez, je ne demande pas grand chose, un commentaire gentil. La deuxième manière, c'est d'aller sur mon profil Twitter et de retweeter... Bon, un constat s'impose ici. Le vent, les mouettes, on n'entend rien et surtout, on ne comprend rien. Je reprends. Je disais donc, trois façons de participer au jeu concours. Vous pouvez laisser un commentaire gentil sous cette vidéo sur YouTube, comme je viens de le dire. Mais... Deuxième possibilité, vous pouvez également aller sur mon profil Twitter dont je laisse les coordonnées sous le, dans le menu déroulant et retweeter cette vidéo. Enfin, troisième possibilité, vous pouvez me laisser un commentaire gentil sur mon compte Facebook que je laisse également en coordonnées dans le menu déroulant. Tout cela jusqu'au 9 juillet, caché de la poste faisant foi, minuit... Etc. Etc. Donc voici, pour petit rappel, les six livres, enfin, les cinq livres plus 1 que vous pouvez gagner. C'est clair maintenant. Voilà, j'espère que cette balade entre Vendrechy et Quesnoy sur deul vous aura plu. Donc on a longé la Deule, euh, le magnifique cours d'eau que l'on voyait euh, dans la vie est un long fleuve tranquille. Euh... <rire> Et donc, euh, ce, cette, après cette petite balade, donc, il me reste à vous souhaiter euh, bonne chance pour le jeu. Ciao Allez, stop le vent Stop bon, il faut vraiment un micro-cravate. Je suis bien dans le cadre Ouais. Ouais. Et non. Je Attends. Suis... Je suis pas... t'es pas dans le cadre. Tu me vois pas du tout Si, je te vois. Bah alors, je suis dans le cadre. Ah, bah oui. Est-ce qu'on me voit? Oui. Bon. Je suis de vos gueules, les moitiés de ce Il est, est chaud, à celui-là.